Bonjour à tous, nous sommes le 27 mars 2021, j'aimerais regarder avec vous bah, une nouvelle euh, qui vient de sortir, dans le fond c'est pas tout à fait une nouvelle parce que je vous en avais parlé dernièrement, ça se trouve être euh, Golden Predator euh, qui, euh, euh, ici on a une interview avec euh, Jeannette euh, Lee-Sheriff et euh, James euh, Esquette euh, qui se trouve, lui, euh, Jeannette euh, Lee-Sheriff qui est la PDG de Golden Predator et euh, ja euh, James euh, Esquette, qui est le, le PDG de v Viva Gold, mais euh, les deux entreprises sont fusionnées. C'est assez important de vous en parler. Je ne veux pas faire de promotion rien. Vous pouvez écouter l'entrevue. Je l'ai mis sur mon site euh, euh, goldboldmarket.ca et c'est tout simplement pour vous donner la possibilité euh, de, de cette nouvelle entreprise qui combine les deux, là, possibilité que euh, les... les euh, euh, la mise en production de deux mines puisse euh, euh, vraiment euh, arriver euh, à un aboutissement. Donc, souvent, lorsqu'on achète un junior, euh, même junior, on achète en espérant qu'un jour on puisse avoir, euh, euh, soit que ce sont des, des, des juniors dans l'exploration ou euh, euh, encore à, qui travaillent à l'ouverture d'une mine. Dans le cas de euh, Golden Predator, c'était le cas avec... Euh, euh, Bravery Creek, euh, qui se trouve une mine qui a déjà été en action euh, dans les années ben, 90 jusqu'à 2002, je crois. En tout cas, je vous en ai parlé, là, je ne pas vous répéter. Mais là, c'est assez important peut-être d'écouter l'entrevue parce que dans le fond, le potentiel euh, de cette mine-là est vraiment énorme, euh, Golden Predator, parce que dans le fond, euh, les actionnaires de euh, Viva Gold vont avoir... Euh, 1.6 actions, je crois, de Golden Predator. Et de toute fa... de toute manière, euh, c'est une entreprise qui est sous-évaluée, mais qui a un potentiel énorme parce qu'on va avoir non seulement euh, entrée en production d'or, d'argent, mais aussi de cuivre, euh, de tungstène je crois. Donc, euh, beaucoup de possibilités. C'est tout simplement ce que je voulais vous souligner parce que, dans le fond, euh, l'entrevue est sur mon site et je pense que c'est pertinent de l'écouter parce que vous allez comprendre euh, qu'il y a un potentiel énorme euh, et et là, on dit euh, là, face à la montée éventuelle de l'or et de l'argent, mais c'est plus que ça parce que là, maintenant, on s'en va avec euh, cette combinaison d'entreprises de, avec deux nouvelles possibilités. Ben, euh, deux, le potentiel de deux entreprises déjà existantes, des juniors, mais euh, une, deux mises en production euh, très, très certaines dans le, le, le court terme, à court terme. Au moyen terme. Et euh, ensuite, on a d'autres, euh, ben, on a du cuivre, je crois, du zinc, euh, beaucoup d'autres possibilités de métaux euh, de base. Donc, c'est important. Je l'ai mis sur mon site. Et le deuxième euh, sujet que je voudrais vous parler, tout simplement, euh, euh, c'est de, des super riches qui sont encore euh, plus riches euh, qu'avant. Euh, de, depuis mars 2020, on sait très, très bien ce que les marchés ont fait. Donc, les marchés ont, ont, ont craché euh, littéralement et plusieurs riches ont profité de cette occasion. Quelques-uns ou des hedge funds avaient profité de sortir du marché et de réembarquer et depuis ce temps, depuis euh, 2000. 2020, mars 2020, mars, avril, mai, euh, les super-riches sont devenus euh, vraiment super-riches parce que leur fortune a augmenté d'à peu près de 20 à 30 donc, euh, Ça dépend euh, quelle catégorie. Et il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent en ce moment euh, dans les poches des, euh, euh, des riches. Et lorsqu'on parle de riches, on ne parle pas simplement des... des des gros riches, des bigs, là. on parle de petits riches aussi, donc euh, je vais simplement aller visualiser ça là, euh, pour encore vous parler de cette fameuse, euh, euh, que je vous parle souvent, là, la, la masse monétaire M1 qui se trouve être euh, euh, l'argent la, qui est dans les mains des, euh, des individus et euh, ça se trouve surtout entre les mains des riches et euh, je crois que c'est de euh, les, les, ceux qui possèdent de euh, de l'argent, en ce moment, dans le système, c'est à peu près, il euh, ben, y en a beaucoup, là. Euh, euh, mais les riches, l'écart entre les riches et les pauvres, euh, euh, c'est, euh, c'est, a grandi encore avec euh, qu'est-ce qui est arrivé. Et la Fed et les autres banques centrales continuent à injecter. Euh, Jérôme Powell, ben, c'est ça, euh, va injecter 1900 milliards. Euh, c'est signé, là. Les chèques vont commencer à, à être envoyés aux États-Unis. Ici, euh, comme je vous avais parlé souvent, euh, euh, le budget euh, euh, fédéral là, au Canada euh, arrive au mois d'avril, donc euh, là aussi il y a une promesse de Christian Freeland d'injecter encore beaucoup d'argent dans le système et euh, c'est de l'argent qui est créé euh, naturellement à partir de rien. Et euh, ce que je voudrais vous faire euh, voir tout simplement, c'est qu'en ce moment on a beaucoup beaucoup d'argent qui se trouve à être euh, euh, disponible, mais l'argent est euh, retenu. Euh, je reviens encore euh, toujours avec mon fameux, euh, c'est la masse, euh, monète, euh, la, la vélocité de la monnaie qui est encore euh, euh, un petit rebond, mais là maintenant on est en retour vers la baisse et euh, c'est loin de se terminer. Et la question euh, c'est de savoir si tout cet argent qui a été injecté dans le système d'une manière ou d'une autre, bien, par la Fed, mais qui a été injecté via le, les, les actions, tout ça, parce qu'on continue à connaître euh, euh, de nouveaux records. Est-ce que cet argent un jour va aller… Euh, dans le système financier, dans l'économie réelle, et c'est la grande, la grande question qu'on doit se poser. J'ai mis un petit article, je viens de poster ça tout simplement, où on parle Bon, le graphique n'est pas nouveau, je vous en ai parlé souvent. On se trouve avoir une augmentation euh, euh, du Standard Poor's. Euh, les records continuent à, à s'enligner les uns après les autres. Euh, et c'est la même chose au niveau du euh, Dow Jones, NASDAQ. On a une correction, mais on pourrait avoir, comme je vous avais parlé, une rotation de secteur. Donc, les technologies qui ont pleinement profité après le, le, le, le crash qu'on a eu l'année dernière là, à pareidac Date, il y a un an à cause de la crise du coronavirus, mais euh, là, les taux d'intérêt, ce sont, Powell n'a pas eu le choix, descend tout ça et je pense que c'est pour très, très du très, très long terme à être bas et lui-même l'a dit, même si le taux directeur a augmenté et ça, ça se trouve être un, un autre graphique justement euh, qui montre la différence entre les, on oh, va les grossir ça un peu. Entre les riches, euh, les riches qui sont devenus encore euh, plus riches, le graphique n'est pas très, très clair parce que ben là on parle de pourcentage de petits riches et tout ça. Donc, euh, c'est pour vous montrer tout simplement que ce qui est arrivé euh, et ce qui continue à arriver, c'est que les riches deviennent de plus en plus riches. Et c'est pas un phénomène nouveau. C'est un phénomène qui s'amplifie encore plus avec euh, l'injection euh, monétaire. Euh, euh, et euh, onté euh, des banques fédérales et surtout euh, banque centrale fédérales, et surtout euh, euh, celle des États-Unis, mais les autres banques centrales suivent. Et ça va continuer, euh, c'est loin d'être arrêté. Et c'est la raison pour laquelle euh, les indices, on va aller voir ça, continuent à monter. Et euh, la question sur euh, que plusieurs s'opposent, même aux États-Unis. Biden veut taxer justement cette manne qui est immense au niveau des riches. Ça serait au-dessus de quatre, les, les, je crois que c'est les coupes, au-dessus de quatre mille dollars. On augmenterait l'impôt sur le revenu. Puis là, on parle aussi d'augmenter la taxe, les impôts euh, euh, sur les entreprises. Et probablement, c'est peut-être ça qu'on va faire ici aussi au Canada. C'est pas encore le, le, le cas parce que dans le fond, on attend, on attend euh, ce qui va se passer. De, euh, beaucoup d'argent va encore entrer dans le système euh, cet, euh, ce printemps. Et euh, dans le fond, euh, euh, les banques centrales et les gouvernements sont obligés d'attendre, attendre ce qui va se passer réellement. Est-ce qu'on va à, à à une reprise solide. En, en tout cas, dans les médias euh, traditionnels, c'est ce qu'on constate. Euh, les médias traditionnels, euh, peu importe lesquels, Américains, Canadiens, euh, parlent de la reprise qui s'en vient à la fin de 2021. Euh, je sais qu'au niveau de l'emploi, je vais parler euh, ici au Canada, euh, surtout euh, dans notre cas est au Québec, euh, on est retourné en pénurie, euh, euh, pas, pas d'emploi, mais pénurie de personnes, de main d'œuvre. on voit que les salaires augmentent, euh, c'est le cas, on est rendu euh, à peu près euh, vers les 14-15 de l'heure ici euh, au Canada et euh, la tendance est vraiment à, à continuer d'être élevée dû au fait qu'on a de la difficulté d'avoir du personnel pour remplir euh, tous les postes euh, vacants euh, parce qu'il y a beaucoup d'argent dans le système, euh, qu'on le veuille qu'on le veuille pas, il y a beaucoup d'argent qui est paralysé dans euh, les coffres de banque des individus. Euh, et je, je ne dis pas que c'est tout le monde qui en bénéficie. Au contraire, euh, comme on voit, les écarts de richesse se sont creusés de plus en plus. Et faut se dire que lorsqu'il arrive des grands écarts de richesse, ce qui peut arriver, ça se trouve à être une, une ce qui se passait juste avant cette fameuse crise comme par hasard du coronavirus, on commence à avoir des manifestations un peu partout sur la planète. On avait les Gilets jaunes, on avait au Japon, on avait en Amérique du Sud, on avait un peu partout sur la planète beaucoup, beaucoup de manifestations, mais due au confinement, comme par hasard. On ne peut plus faire des manifestations. Et lorsqu'on en fait, on se trouve à être abroué par les polices. Et on donne euh, des contraventions euh, si on n'a pas le masque, si on n'a pas la distanciation sociale. Drôle de situation. Et ce que j'ai lu, malheureusement, c'est qu'on veut continuer jusqu'en 2030. Euh, euh, on a dit 10 ans de confinement et les mesures euh, euh, qui, ont été, qui sont imposées. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont confortables dans cette situation. C'est quand même... Moi, je suis quelqu'un qui aime la liberté, qui aime être... Euh, euh, ben, je crois tout, tout simplement à ce que la Constitution canadienne, la, notre Charte des droits et libertés nous dit. Euh, donc, on a le droit de, de vivre librement au niveau de liberté d'action, de, euh, de, de, de rencontre, de réunion, de religion, rencontre de d'autres types. Euh, donc, ça fait partie de notre... Charte des droits et libertés, et en ce moment, euh, ce n'est plus suivi euh, au nom de euh, cette euh, crise du coronavirus. Et là, comme je vous rappelle encore, on parle de la troisième vague. Donc, euh, c'est ça, on est encore à, à des nouveaux records. C'est ce qu'on a vécu, je crois, vendredi. Un nouveau record sur le Dow Jones. On peut aller mettre ça comme ça. Je vais, je vais changer d'écran pour que vous puissiez voir plus... Euh, OK, on met ça comme ça. Euh, nouveau record sur le Dow Jones. Nouveau record sur euh, le Standard Poor. Euh, Nasdaq, on n'est pas en record parce qu'on a eu une correction due aux, aux technologies. Euh, TSX, on est près d'un nouveau record encore. Euh, le, les... Euh, la Bourse de Vancouver, qui se trouve être sur les les petites capitalisations, mais surtout dans les ressources, on, on est encore en correction. Euh, donc, on n'a pas de, de, de record de ce côté-là. Euh, au niveau de l'or, euh, on, on a eu le petit rebond, mais là, on a cette semaine, il s'est en fait rien passé, Ça, ça se trouve être un graphique hebdomadaire, il s'est rien passé. Il y a un petit rebond, mais on a fait du surplace. Au niveau du silver, euh, on a eu la... la la forte vente de la, cette semaine au début de la semaine, mais là, on a eu un petit rebond, mais on n'a pas rien qui confirme qu'on continue ou euh, la consolidation va, va continuer. Bitcoin, ben là, on a eu une correction. On ne sait pas ce qui va arriver. Euh, donc, euh, au niveau de, de du pétrole, on avait eu une correction, une petite reprise cette semaine. Euh, on arrive à la fin du mois et peut-être que c'est là qu'est le TLT qui se trouve à être les euh, bons du trésor. Comme je vous avais dit, on avait eu un petit rebond. Euh, ce n'est pas encore terminé, probablement. Euh, comme je vous avais dit, euh, on a beaucoup de personnes qui ont paniqué euh, dû au fait qu'on est, euh, est allé dans des paramètres assez euh, inconnus parce que dans le fond, on a vu des... Le rendement des bons du Trésor descend, euh, les bons du Trésor, euh, monter, les bons du Trésor descendent en parallèle avec l'or et euh, on devrait, on a plus d'inflation, donc euh, l'or... Euh, devrait monter vu que les taux euh, devraient monter aussi mais c'est pas ce qui est arrivé. Donc euh, on est dans un peu euh, un dysfonctionnement dû au fait uniquement euh, qu'on est de, on est toujours on a de l'injection monétaire de la part des banques centrales qui euh, se poursuit. Donc euh, cette semaine euh, ben c'est ça que je vous dis euh, ce qui s'est passé au niveau de l'or, l'argent du surplace au niveau des indices euh, encore des nouveaux records. Euh, je ne sais pas où est-ce que ça va se terminer. Euh, la fin du mois arrive. On pourrait avoir une recrudescence euh, d'achat, croyez-le ou non. C'est ce que je disais euh, euh, ce matin dans une chronique. Euh, pour avoir une recrudescence d'achat d'action, donc on pourrait encore aller plus haut euh, pour euh, la fin du, du mois. Et au niveau graphique, ben, ça ressemble à ça. Donc, euh, ça se trouve à être maintenu, euh, euh, tout ce système se trouve être maintenu tout à fait artificiellement par la Fed. Euh, la grande question, euh, est-ce que l'argent la, qui est stocké dans les comptes de banque, euh, dans les comptes de banque des riches aussi, est-ce que qu'elle va finir par euh, euh, se rendre à l'économie réelle? Mais dans le contexte actuel, lorsqu'on est au niveau mondial dans cette crise-là, qu'on essaie de, de rassurer les personnes, mais en même temps, on dit qu'il y a un trois, troisième confinement qui s'en vient. On, on, on fait peur à l'économie réelle. C'est comme si euh, on disait, euh, regardez euh, simplement ici au Québec, euh, Legault a annoncé que la dépense des infrastructures euh, va commencer très, très bientôt. Et ici, euh, on, je suis bien placé pour parler parce que euh, ici, tout simplement, on a Trois-Rivières de la Madeleine, où ce que je reste, où ce que je demeure, euh, beaucoup, beaucoup d'infrastructures infrastructure, de la, de la construction s'en vient, là, les chantiers de construction s'en viennent très, très bientôt euh, euh, ce printemps, cet été. Mais si on paralyse encore une fois l'économie, c'est ça qui se trouve être le dilemme. D'un côté, on paralyse l'économie, d'un autre côté, on dit qu'on on amène beaucoup, beaucoup d'argent dans le système. Euh, et puis, on continue à, à, à... Les médias traditionnels continuent à, à, à dire qu'il faut confiner et plusieurs personnes sont confortables avec ça. Donc, c'est quoi le dilemme? Euh, J'essaie de réfléchir à tout ça. Je me dis, on parle encore peut-être moins de ce temps-ci, mais euh, c'est le plein, le grand reset. Comme je vous avais dit dans, dans des vidéos... Euh, l'automne passé, on ferait de la promotion. On ne le fait pas d'une manière euh, directe en disant le grand du 700 vient, mais on est en train d'agir comme si, parce que dans le fond, on veut garder le contrôle, euh, le contrôle qui existe euh, depuis la crise du coronavirus, c'est-à-dire euh, distanciation sociale, masque, euh, se voir le moins possible. Là, on a ouvert des restaurants, on a le droit à deux, deux, deux personnes par table. Euh, ça fait du bien, ça fait vraiment, vraiment du bien. Mais euh, de l'autre côté, on dit comme hum, va peut-être falloir reconfiner. Et lorsque je parle de reconfinement, je ne parle pas simplement euh, d'ici du Québec, mais vous, vous savez très bien, mes amis européens qui m'écoutent, on parle de confinement que vous vivez, malheureusement. Euh, donc, où est-ce que ça va se rendre? On met beaucoup d'argent sur la table, c'est ce qu'on va continuer à faire. Et de l'autre côté, on continue à confiner. Pour moi, c'est ça la propagande euh, du Grand Reset, tout simplement de nous rendre fous, <rire> euh, de nous troubler face à, à des mesures qu'on qu suit. En tout cas, les populations euh, suivent euh, scrupuleusement ces mesures. On nous dit qu'on n'en fait pas assez et on voit que les cas de mortalité sont à la baisse. C'est pour moi qui, qui, qui le dit. Vous allez tout simplement faire vos recherches, vous allez le voir et euh, on continue à avoir le même discours, et on veut le poursuivre, et euh, certains disent que ça va continuer euh, au moins, pour, on dit, pour une dizaine d'années, ça serait peut-être pour tout le temps, pour éviter justement qu'il qu y ait des rencontres entre individus. Euh, donc, euh, c'est ça, donc au niveau de l'or et de l'argent, pour revenir à, revenir à ça, euh, la consolidation se poursuit, on a un petit rebond, rien de fort cette semaine, euh, ça va être à suivre, cette ben, la fin on arrive à la fin du mois et euh, on va voir ce qui va se passer à, à cette fin de mois et avril. Et euh, pour l'instant, moi, je vous dis ben, d'attendre. Je reviens sur euh, les minières, peut-être justement euh, regarder les minières qui pourraient... Euh, je, je vous ai parlé de Golden Predator. On a eu le, le, le, le premier petit rebond ici, là, qui n'est pas tout à fait euh, convaincant, mais je vous dis à long terme, Golden Predator, c'est le plan. Euh, bon on a eu de la perte dans euh, Suma Silver cette semaine dans Rena Silver du au fait que c'est la, la, la en fin fait, du compte l'argent qui se trouve à avoir euh, subi quelques soubresauts. Euh, au niveau euh, pour terminer les techno rapidement techno ben on a Tesla qui euh, qui euh, lui continue euh, bon on va dire dégringalade, continue à à baisser donc c'est euh, les techno qui continuent euh, à, à, à baisser. On a le fond, le fameux fond euh, de euh, Christian Woo, euh, Christia Wood, euh, Christina Wood, en tout cas, euh, euh, qui continue, euh, lui aussi, à perdre des plumes. Donc, euh, c'est un fond de techno qui a beaucoup de Tesla, là. Euh, donc, euh, c'est ça, les... les les entreprises de technologie commencent à, à perdre des plumes et il ne faut pas oublier que les compagnies de technologie sont très, très pesantes dans les indices, euh, mais pourtant, euh, d'autres secteurs commencent à, à monter. Donc, on va voir ce qui va se passer cette semaine. Ça va être quand même une, quand même une semaine assez importante vu qu'on est à la fin du mois et euh, Powell le dit, le 1900 milliards euh, euh, Jeannette Yellen le dit aussi, euh, ce n'est que de petits montants à de ce qui s'en vient. Biden le dit aussi. Et ce que Biden veut faire, c'est d'aller chercher plus d'argent dans les poches des riches, tout simplement. C'est ce qu'il dit, euh, on va aller monter les impôts et monter les impôts sur les entreprises. Là-dessus, un peu de critique parce que c'est pas sûr que tout le monde va euh, embarquer de gaieté de cœur là-dedans. Il faut vraiment que la reprise... Euh, euh, soit réel, non pas euh, euh, via de la propagande, parce que dans le fond euh, la reprise euh, commence. Je peux le dire. Là, je voudrais pas être, euh, je veux pas être négatif ou positif. Je, je vois qu'ici au Québec, il euh, y a beaucoup d'emplois de, de, disponibles, donc euh, on commence à voir qu'il y, qu y a quand même euh, euh, quelque chose qui se passe. Mais euh, malheureusement, les gouvernements euh, en donnent un peu et retirent ensuite. Euh, euh, la liberté qu'on a de, de faire du commerce, et c'est ce qui est, est là que le bas blesse. Donc euh, on se revoit euh, cette semaine, on va voir ce qui va arriver à la fin du mois. Euh, Peut-être une montée, une grande montée euh, euh, finale. Je sais pas. On va suivre ça. Et on va surveiller aussi l'or et l'argent, euh, euh, voir ce qui va se passer cette semaine. Donc, on se revoit très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.